Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas à moi ça va super et bienvenue sur un nouveau podcast intitulé Les <truits> Oupsmètres, un jeu, euh, un jeu de de, de, de, de, de. Allez, c'est euh, bien euh, dit, dit, dit ça. On ça. Ouais, ça, ouais. Ouais, là, on un Allez, je vu un petit peu de carabouille, alors, c'est vraiment. Voilà, ça Alors, j'ai vu qu'il a le monde qui va faire Les amis euh, j'espère que oh non mais je peux pas arrêter maintenant sinon je suis sur youtube avec des amis arrête pas maintenant maman non, non arrête